On est au Musée McCord à Montréal en compagnie de Jean-Philippe Warren, euh, sociologue et professeur à l'Université Concordia. Bonjour, M. Warren. Bonjour. Bonjour. Euh, dans, la, dans le programme d'histoire de quatrième secondaire, on demande euh, aux élèves, entre autres, de s'intéresser à la mémoire euh, de, la, de la Grande Noirceur. On mentionne la Grande Noirceur, mais euh, surtout, euh, c'est un des seuls endroits où on parle de mémoire. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui différencie ce, cette idée-là euh, de l'histoire, par exemple Donc, On parle souvent de l'opposition entre mémoire et histoire. Comment on pourrait mieux comprendre cette... Euh, Position, il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent qu'on fait l'histoire en faisant la mémoire, qu'on fait la mémoire en faisant l'histoire. Évidemment, il y a une dialectique entre les deux. On va voir que les deux se nourrissent mutuellement. Mais il ne faut absolument pas les confondre. Il faut les distinguer euh, dans le travail euh, historien, mais aussi plus largement dans, dans, dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que l'histoire réfère au passé, à un passé qui ne change pas. Il ne change pas parce qu'il est justement passé, qu'on ne peut plus interférer sur lui. On n'a pas de machine à voyager dans le temps pour reculer jusqu'en euh, 518 puis refaire le cours des choses. Donc le passé, il est euh, intouchable, il est euh, tel qu'en lui-même l'éternité euh, le, le laisse, euh, tandis que la mémoire, elle est une construction qui doit être constamment réactualisée. Ça fait une différence majeure. Ça fait une différence majeure, pourquoi? Parce que l'histoire doit être abordée à travers les outils de la discipline historique. Il faut avoir les bons concepts, il faut avoir les bonnes méthodologies, il faut avoir les bonnes approches, il faut avoir une espèce de, de une certaine formation pour arriver à aborder ce qui est arrivé dans l'histoire de façon aussi objective que possible. Bien entendu, on a des interprétations qui vont finir par teinter les résultats de nos, de nos travaux de recherche. Mais euh, euh, à travers le chassé-croisé des différentes interprétations, des différentes hypothèses, on espère pouvoir faire en sorte que notre regard sur ce qui a été est aussi neutre, aussi impartial qu'il peut l'être. La mémoire, c'est différent. La mémoire n'est pas, pas une question de, de méthodologie. La mémoire doit refléter nos valeurs. Et, et donc, le travail de l'historien, c'est de distinguer mémoire et histoire, tout en, sachant quand même, tout en sachant quand même que souvent la mémoire est au début de son exploration et puis ensuite de sorte qu'il y a un retour à la fin entre les travaux pour nourrir la mémoire, euh, la mémoire euh, du Québec. Tout à fait. Euh, et donc, euh, la mémoire, c'est aussi le, le contact que beaucoup de gens ont avec l'histoire quand on n'est pas spécialisé. Euh, dans la période qui nous intéresse, 1945 et 1980, donc, euh, à un moment donné, on va commencer à désigner la période où Maurice Duplessis tout pouvoir comme la période de grande noirceur. Donc, euh, comment, ça, comment ça émerge, cette expression-là et qu -ce que, à quoi on fait référence? Qu'est-ce que ça désigne exactement, la grande noirceur? En 1955, il n'y a personne qui pense qu'il vit la grande noirceur. Il hein? n'y a personne, en tout cas, qui dit que c'est la grande noirceur au Québec. Ça veut venir plus tard, rétrospectivement, on va construire une mémoire mmh. sur l'histoire des années 40 et 50, les années du règne de Maurice Duplessis. Ça va se faire au milieu des années 60, à la fin des années 60, surtout au début des années 70, porté par les nouvelles élites de l'époque qui veulent justifier le rôle qu'elles ont désormais dans la société québécoise et qui disent « nous ne voulons plus cette société ». Et parce qu'on ne veut plus cette société, on va essayer de la noircir le plus possible, autant que l'on peut, afin de rehausser le prestige de la classe à laquelle on appartient. Et justement, la période qui suit immédiatement, à partir de l'élection de Jean Lesage du Parti libéral, on sent qu'il y a un mouvement de changement. Et assez rapidement, on essaie de nommer ce changement-là, ou cette, cette époque-là, c'est là, là qu'apparaît l'expression « révolution tranquille ». Donc, comment ça se passe exactement, puis comment… On Qu'est-ce que ça représente, justement, cette expression-là? C'est une expression qui est intéressante. On ne se doute pas qu'elle ait utilisé, été utilisée pardon, avant pour qualifier d'autres sociétés que la société québécoise. On s'imagine que c'est mm -hmm. juste nous qui avons le qualificatif euh... de « Révolution tranquille », mais ce n'est pas vrai. Bien avant l'élection de Jean Lesage, on utilisait en anglais l'expression « quiet revolution » pour désigner quoi? Pour désigner le procès de modernisation de diverses sociétés à travers la planète. On voyait la société japonaise se moderniser. Hein, la modernisation, c'est-à-dire le passage à une gestion par l'État-providence de, de l'économie et du social. Et on disait, la société japonaise connaît une « quiet revolution ». On voyait le Pakistan faire la même chose, on disait « they are ongoing a quiet revolution ». On voyait certains pays africains faire la même chose, eux aussi étaient en train de vivre une « quiet revolution ». C'était donc des journalistes, des journalistes pardon, euh, anglophones qui qualifiaient donc différentes régions du monde comme étant en train de vivre une période de transformation accélérée et elle vivait donc des «quiet revolutions ». C'était aussi vrai de la France, au retour de De Gaulle en 1958. Donc, la France vivait une «quiet revolution. Et c'était utilisé même dans la publicité. Il y avait des publicités qui disaient, « Notre nouvelle façon de produire une boisson gazeuse is a «quiet C'était, Ça fait partie du langage courant. Et on dit qu'est-ce qui se passe au Québec, mais il se passe au Québec, ce qu'on a vu au Japon, ce qu'on a vu au Pakistan, ce qu'on a vu même dans le sud des États-Unis, ce qu'on a vu dans les pays africains, etc. Le Québec aussi connaît son, sa quiet the revolution. Et les Québécois vont s'emparer de l'expression et vont dire, oui, c'est vraiment ce que nous sommes en train de connaître. Une révolution, mais une révolution calme, une révolution tranquille, plus ou moins tranquille parce qu'il y a quand même du terrorisme, mais une révolution quand même plus paisible que certaines autres sociétés qui connaissent des bouleversements majeurs qui vont jusqu'aux guerres civiles et qui est en train de transformer de l'intérieur l'ancienne société canadienne-française pour la faire muer en hein, société québécoise. Mmh, super intéressant. Euh... Euh, pour revenir à des, euh, des caricatures de la collection euh, du musée, on en a deux ici euh, qui sont de cette époque-là, qui montrent un peu de l'émergence ou le, euh, qui représentent un peu ces concepts-là. Euh, la première de, de Normand Hudon de 1969, donc à la lumière de la politique de l'Union nationale qui fait assez explicitement référence à de la noirceur, euh, et une autre, John Collins, de 1967, plus axée sur l'Expo. La, sur la, Donc, comment c'est des choses qui se passent à la même époque? Comment ça, ça représente le contraste dans les perceptions puis dans ce qui se passe? Euh, c'est la même époque, mais évidemment, ça se réfère à deux réalités historiques différentes. Donc, l'époque de la grande noirceur, on le voit, c'est le noir qui entre à travers la fenêtre, et non pas la lumière qui entre à travers la fenêtre. On a voulu dépeindre par là le fait que l'Union nationale portait un projet de société qui était obscurantiste par nature. Il était obscurantiste pourquoi Parce qu'il s'appuyait sur deux choses qui étaient considérées à partir des années 60 comme inacceptables, qui n'étaient pas tellement avant. Hein. Ce n'était pas quelque chose d'aussi... Euh, négatif qu'on pourrait le penser. Mmh. Le patronat, alors aujourd'hui, c'est évidemment la, avec la corruption, machin, on trouve que c'est absolument inacceptable. Mmh. Dans les années 50, le patronat, c'était normal. Il y avait des gens qui pensaient que ça allait avec la politique. C'était même une bonne chose. C'était euh, attendu que votre député pourrait faire quelque chose pour vous. C'est pour ça que vous l'élisez C'est pas pour mmh. que les, les députés fassent n'importe quoi. Pas, vous l'avez élu, vous l'avez voté pour lui, mais c'est vous exigez quelque chose en retour. Donc, l'idée du patronage, qui va faire les beaux jours de l'Union nationale, eh bien, cette idée a été discrédité à partir des années 60 on dit non nous ne voulons plus de corruption généralisée comme l'union nationale a pu la représenter a pu l'incarner euh, alors que dans les années 50 et même les années 40 et 30 c'était quelque chose qui faisait partie de la vie politicienne et puis même qui était vu comme presque favorable et puis l'autre pilier de l'union nationale ça a été l'église ça s'appuyait beaucoup beaucoup sur l'identité catholique des canadiens français et puis à partir des années 60 cette identité là identité là prend le, le chant est remplacé par une vision beaucoup plus laïque, provinciale, québécoise de l'identité. Et puis, c'est remplacé par quoi Mais Par une belle image ici de John Collins. Par, quoi? par le Québec qui s'ouvre au monde. Le Québec était replié sur soi, replié sur ses campagnes, replié à l'ombre de son clocher paroissial, ce Québec-là, à partir des années 60, a l'impression qu'il est en train de s'ouvrir au monde. C'est faux. Le Québec a toujours été ouvert au monde. On n'a pas attendu l'Expo 67 pour découvrir qu'il y avait autre chose que nous sur la planète. Hein. Le Québec connaissait les journaux de masse au 19e siècle. Le Québec est le fruit d'un empire, c'est le produit d'un empire, d'abord l'empire français puis ensuite de ça l'empire britannique. Euh, la radio arrive au Québec au début du 20e siècle. La télévision est au Québec à partir de 1952. On sait qu'il y a autre chose que la petite société québécoise dans le monde, donc on n'a pas attendu 1967, mais on s'ouvre à autre chose. On s'ouvre à quoi? On s'ouvre à la diversité des cultures, des goûts, des valeurs, des principes, des philosophies, des façons d'être dans dans, dans, sur, sur la Terre entière, tandis qu'avant, notre ouverture était différente, était focalisée sur le fait que nous étions porteurs de la foi catholique, des traditions françaises, et qu'en s'ouvrant aux autres, on allait pouvoir propager, on allait oui. pouvoir disséminer le, le, la supériorité culturelle du monde auquel on appartenait. Euh, donc, à partir de 1967, c'est une autre forme d'ouverture, et ça correspond aussi à quoi? Ça, reste, ça correspond à l'arrivée à l'âge adulte, de la génération des Baby Boomers, qui sont nés, les premiers d'entre eux, en 1945. Donc, 20 ans plus tard, 22 ans pour 1967, 22 ans plus tard, donc à l'âge de la majorité, euh, ils découvrent le monde. Ils n'ont jamais été aussi nombreux et ils disent, la société qui est venue avant nous, la société de nos parents. C'est une société dont on ne veut plus. et hein, On veut se libérer de cette société. Et Expo 67 va symboliser pour eux cette fracture définitive entre le monde ancien et le monde qui sera le leur. Donc, Expo 67, a ce, a ce, pour ça, symbolise un moment euh, important de la conscience de soi, de ceux qui sont en train de devenir des Québécois. Mmh. Très bien. Bien, super intéressant. Merci beaucoup, M. Warren. <rire> Merci à vous.